et euh, la page de Zoé, bien évidemment. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois de juillet, bien entendu, je vous souhaite à tous un très bon anniversaire en espérant que vous allez tous passer une, une bonne année astrologique alors évidemment donc le soleil est dans votre signe jusqu'au 22 et, et braque les projecteurs sur vous c'est normal hein c'est votre anniversaire vous êtes en vedette on vous fait la fête même peut-être hein et euh, en général euh, bon euh, comme vous êtes quelqu'un de très famille euh, bah toute la famille se réunit pour vous fêter votre anniversaire. Mais quand je dis que vous êtes très famille, euh, vous pouvez aussi être très contre la famille. Hein. Tout dépend de ce que la famille vous a apporté dans votre enfance. On peut se construire avec sa famille hein, ou contre sa famille parce que on n'a pas l'impression d'être bien accepté par cette famille. Hein. Euh, ça arrive, euh, ça arrive tous les jours. Mais pour les cancers, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre hein, même si vous avez l'impression d'avoir pris euh, totalement votre indépendance il euh, y a toujours des liens qui restent hein, c'est bon euh, quoi qu'il en soit euh, donc tant que le soleil sera en cancer vos qualités vont être mises en avant c'est-à-dire votre intuition votre votre intelligence pratique votre sens euh, euh, votre sens des affaires, hein, il faut le dire. Vous êtes quelqu'un, euh, vous savez mener votre barque. Hein, c'est ça qui est important. Alors certes, vous avez eu beaucoup d'ennuis euh, ces derniers temps, euh, mais bon, c'est en train de se passer. Euh, euh, bon, il y a encore le troisième décan qui est un petit peu un bon même beaucoup euh, ennuyé par certaines choses mais bon vous avez tout dépassé vous pouvez être fier de vous parce que hein, vous avez été dans la résilience et vous avez tiré euh, des leçons de, de, de ce que vous avez vécu là je parle pour le troisième décan et même le deuxième hein, a, a eu euh, l'année dernière ça n'a pas été facile hein. En ce qui concerne Mercure, hein, c'est-à-dire euh, bon, votre vos occupations quotidiennes, on va dire, euh, que vous travaillez ou que vous soyez en vacances. Hein. Bon, Mercure est dans votre signe, elle est, elle y est depuis un certain temps d'ailleurs, puisqu'elle rétrograde encore jusqu'au 12. Hein. Donc quoi que vous attendiez, quoi que vous espériez, eh bien, euh, quoi que euh, vous ayez envie que ça s'arrête, eh bien ce sera après le 12 hein, quand mercure va reprendre une marche directe et alors ce qui est bien c'est que mercure va être en bon aspect avec uranus vous savez la planète qui vous libère de tout hein donc après le 12 son, son bon aspect avec uranus que vous sentirez même certainement avant va vous libérer euh, mentalement ou euh, enfin surtout mentalement de quelque chose que vous attendiez que vous espériez qui est qui était presque là mais qui n'était pas là euh, bon, je pense que vous pourrez rapporter ce que je dis à votre situation et profitez-en, c'est vraiment euh, le conseil que je peux vous donner, euh, parce que euh, ce sera un moment spécial, hein. il y aura quelque chose de spécial et ça s'adresse surtout à ceux qui sont nés début euh, juillet. Alors, est-ce que vous pouvez faire une, une rencontre, quelque chose de très inattendu C'est possible on peut vous faire une proposition aussi, très inattendue, je veux dire tout ce qui est euh, en lien avec Uranus, il y a de l'imprévu et donc préparez-vous à cet imprévu et euh, ne, ne résistez pas, hein, ne, ne, ne rejetez pas ce qui vous est proposé euh, d'emblée. Euh, Examinez-le avec, euh, hein, prenez votre temps s'il le faut, mais euh, surtout euh, parce que souvent le premier mouvement avec uranus on rejette on n'en veut pas mais euh, bon là comme uranus est en bon aspect avec vous qu'elle vous a déjà quand même apporté pas mal de euh, de nouveautés de d'indépendance etc Eh bien il faut la considérer avec euh, beaucoup d'intérêt On en vient à Vénus, hein, votre planète d'amour. Alors bon, c'est vrai qu'elle est en Gémeaux depuis le mois d'avril. Elle est dans l'ombre de votre signe. Alors bon, tant mieux pour ceux qui vivent des amours secrètes, etc. Des amours impossibles aussi. Euh, bon, parce que ça donne hein, du sel, hein Ça donne du piment. Euh, à la relation, c'est possible, mais bon, il y a un moment ou un autre où on sort euh, hein, de cette espèce de de cocon, de rêve. Euh, bon, peut-être aussi que vous avez rencontré quelqu'un, c'est possible, et que pendant le confinement, par exemple, hein, euh, ou, ou que vous avez été confiné avec des personnes et puis qu'il y avait quelqu'un qui vous plaisait, que vous n'osiez pas. Euh, bon, euh, bon, on est toujours dans cette ambiance, mais le mois prochain. Euh, Vénus, elle va arriver chez vous. Donc les choses vont certainement... Il euh, y, y a des choses qui vont se concrétiser, hein, ça c'est sûr. Surtout quand Vénus va être en bon aspect avec Uranus, je vous dis pas. Hein. Euh, bon, ce sera dans la première partie du mois d'août. Mais donc ce mois-ci, vous êtes encore euh, un petit peu euh, enfermé, isolé presque. Hein, euh, euh, pas forcément euh, physiquement, et encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas vivre vos amours en toute liberté, voilà. Euh, C'est ce que dit cette Vénus des Gémeaux. Alors vous, peut-être que votre imagination vous permet de, de sortir de, de ces situations où vous vous sentez isolé. Peut-être que euh, votre imagination vous aide beaucoup, hein, mais bon. Il euh, n'y a pas que ça. Hein. En plus, si vous voulez, cette Vénus en 12, elle peut indiquer que, euh, une personne que vous aimez eh n'est ben, pas en très bonne forme, hein, que ce soit un ami, votre conjoint. Il euh, euh, y a peut-être l'obligation de le soigner. Et alors du coup, puisque Vénus est en, en Gémeaux depuis euh, le mois d'avril, peut-être que euh, vous avez soigné cette personne depuis euh, des mois. Hein. on termine avec mars alors euh, là ça va pas être euh, du gâteau hein mars est en bélier et, euh, alors elle s'occupe du premier décan, hein, surtout ce mois-ci, euh, début du deuxième aussi. Euh, premier décan, vous ne la reverrez plus, hein, mais les autres décans, euh, Mars fait une boucle et, et elle reste en Bélier jusqu'au mois de janvier. Et euh, donc euh, elle ne va pas toujours être très gentille. Hein. Donc ce mois-ci, euh, bon, ça va. Hein, elle ne fait pas de, de grosse ne fait pas de dissonance. Et euh, bon, si vous êtes du premier des camps, elle va pas du tout, euh, ça va pas avoir un impact terrible, simplement vous serez euh, peut-être un petit peu trop directif, mais vous serez obligé. Peut-être que vous aurez une maisonnée euh, à tenir, ou que vous serez dans un, un je sais pas, vous occuperez d'enfants, vous serez dans un groupe, euh, vous aurez des responsabilités, voilà, c'est ça. Euh, avec ce Mars, euh, euh, au zénith hein, de votre zodiaque eh bien il va falloir prendre vos responsabilités être à la tâche euh, euh, avoir un petit peu d'autorité de fermeté ça, c'est dans le côté positif. Mais il se peut aussi que quelqu'un vous énerve beaucoup, que vous soyez irritable, en colère contre cette personne, parce que qu'elle ben, exagère ou il exagère, et euh, vous avez des reproches à lui faire. Hein, et vous ne manquerez pas, avec Mercure dans votre signe, de dire ce que vous pensez. Hein. Ma foi, bon, euh, je ne pense pas que vous aurez euh, vraiment tort. Maintenant, votre énergie peut aussi euh, très bien s'investir dans le travail. Hein. C'est d'ailleurs, hein, avec un Mars en, au milieu du ciel, le meilleur endroit où vous pouvez dépenser votre énergie sous cette conjoncture. Hein. Mais peut-être que vous ne travaillerez pas et, et que donc, euh, bah, ça va donner des relations un petit peu conflictuelles. Mais si vous travaillez, alors là, et que vous avez un, un rôle... Euh,